Bonjour les amis, même si l'année 2020 a été excellente pour les traders confirmés, je sais qu'elle fut très difficile pour beaucoup de personnes et que 2021 risque de l'être encore. Mais si le trading vous intéresse, il y a de fortes chances que cela vous aidera cette année et le restant de votre vie. Si vous êtes débutant et que vous voulez gagner de l'argent en bourse, j'aimerais partager avec vous deux erreurs importantes que j'ai commises et qu'il ne faut surtout pas que vous commettiez comme moi. Est-ce que vous êtes en train d'apprendre le trading et que vous avez l'impression de faire souvent un pas en avant puis deux pas en arrière Eh bien c'est normal et c'est peut-être parce que vous, vous faites les deux erreurs que j'ai commises moi aussi, deux erreurs fatales que font la plupart des débutants. J'ai étudié beaucoup et j'ai fait beaucoup de métiers différents, mais apprendre le trading jour après jour a probablement été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais apprises. Et l'apprentissage peut être long et laborieux. Ça demande de se lever tôt et de passer des centaines d'heures devant les écrans avant de commencer à avoir des résultats si on n'a pas une bonne formation au départ, une bonne méthode qu'on puisse apprendre. De manière à ne pas perdre son temps. C'est peut-être bien une opinion impopulaire, mais apprendre à trader prend certainement un petit peu plus de temps et est un peu plus difficile que d'écouter des beaux parleurs sur YouTube euh, vous dire qu'ils ont des diplômes et qu'ils vous vendent la meilleure formation alors qu'eux-mêmes n'ont jamais gagné sur le marché. Malheureusement, c'est ce qui arrive souvent, on n'a pas une bonne formation au départ et on perd son temps, on se décourage. Je traite depuis 12 ans maintenant et j'ai littéralement commis toutes les erreurs de débutants, comme beaucoup de personnes. à commencer par faire confiance à des personnes qui ne le méritent pas, parce que les marchés boursiers sont impitoyables. Au moment où vous pensez que vous avez compris comment ils fonctionnent et que ça fait plusieurs jours que vous gagnez, vous êtes humilié en quelques minutes et redonnez au marché en quelques minutes ce que vous venez de gagner durant plusieurs jours. C'est pour cela que cette vidéo s'appelle « Les deux erreurs d'un trader débutant ». J'ai comme vous été débutant et si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin vous allez profiter de mes 12 ans d'expérience et vous pourrez identifier et corriger ces erreurs afin d'éviter de faire exploser votre compte de trading comme ça m'est arrivé. Pensez à cliquer sur le bouton j'aime, un pouce vers le haut ça me fera plaisir et m'encouragera à vous donner encore davantage de bons conseils dans cette vidéo et dans les vidéos suivantes. La plus grande erreur que font les traders débutants est de ne pas avoir de plan et de stratégie. Faire cela c'est comme programmer d'échouer et c'est particulièrement vrai lorsque vous faites du day trading. Et je suis coupable d'avoir commis cette erreur souvent lorsque j'ai commencé à trader. Je me souviens avoir vu de nombreuses fois un marché baisser donc chuter fortement et avoir pris un trait de vendeur afin de suivre ce mouvement. Tout excité de voir le marché plonger et de vouloir profiter de cette opportunité pour moi aussi et faire partie des gagnants donc qui allaient pouvoir profiter de cette chute importante du marché sur un mouvement de plusieurs dizaines de pips en quelques minutes. À ce moment-là, votre rythme cardiaque s'accélère, vous transpirez, votre cerveau vous crie « Vas-y, profite de ce moment. tu vois bien que le marché est en train de plonger, il faut vendre » et vous vous dites « C'est évident, je ne veux pas rater cette chance de gagner de l'argent, il suffit de cliquer sur le bouton et vendre. » Un simple clic de souris, et je vais gagner de l'argent. C'est ce qu'on se dit très souvent et on est vraiment tenté de faire cela. Bon de temps en temps vous avez de la chance et vous gagnez quelques euros et il peut arriver que vous vendiez alors que le marché est vraiment sur un sommet et qu'il est vraiment en train de plonger. Un plongeon de parfois plusieurs centaines de pips mais la plupart du temps ce que je faisais c'est quand je prenais un trade comme cela, eh bien je le coupais après 10 ou 20 pips, content d'avoir gagné quelques euros. Et je pense que vous avez également connu ce genre de situation. Ensuite, après être sorti du marché, content, je voyais le marché continuer à plonger et je pouvais que constater avec regret que si j'avais gardé mon trade ou au moins une partie de mon trade, j'aurais gagné beaucoup beaucoup plus que les quelques euros que j'avais réussi à tirer du marché. C'est une erreur courante qu'on fait à ses débuts. Mais ce qui m'arrivait aussi c'est qu'après avoir acheté le marché, je voyais celui-ci plonger, aller donc en sens inverse de mon trade et je perdais 10% voire jusque 50% de mon capital en espérant toujours que le marché allait repartir dans le bon sens. Est-ce que vous aussi cette situation vous est familière Fort probablement. Car cela arrive à pratiquement tous les débutants, je l'ai fait, vous l'avez fait, c'est normal. Ce n'est pas une question d'être bon ou mauvais, d'avoir de la chance ou de la malchance. Ça fait partie du processus d'apprentissage par lequel nous devons tous passer. Ça s'appelle la peur de rater un trade, la peur de manquer une opportunité et de vouloir se positionner à tout prix. C'est une sensation qu'on a dès le départ quand on trade, on veut absolument arriver à gagner de l'argent. Mais avant de prendre un trade sur un marché, vous devez avoir étudié le marché sur différentes unités de temps, en commençant par les plus longues jusqu'aux plus courtes. L'analyse peut prendre une heure ou deux si vous êtes débutant, un peu moins si vous commencez à avoir de l'expérience. En général, moi je fais mes analyses la veille sur les unités de temps les plus longues. Je fais ça le week-end en général, avant le, le lundi. Et ça me permet le lendemain matin donc de n'avoir besoin que de quelques minutes pour faire mes analyses sur les unités de temps les plus courtes. Donc d'abord les unités de temps les plus longues et puis on descend sur les unités de temps les plus courtes. Vous ne pouvez pas sortir du lit le lundi matin, allumer votre ordinateur et prendre un trade 10 minutes après vous êtes levé et espérer gagner de l'argent sur les marchés de cette manière. Oui, ça prend du temps de se préparer à trader, mais c'est ce qui fait la différence entre un trader perdant et un trader gagnant. Tous les traders gagnants prennent le temps de faire des analyses avant d'ouvrir leur premier trade, même s'ils ont 20 ans d'expérience. Préparer votre journée de trading va vous aider à trader beaucoup plus sereinement et surtout éviter la peur de manquer une opportunité. C'est comme préparer une bataille, c'est vous préparer pour augmenter fortement votre probabilité de victoire. N'oubliez jamais que vous êtes sur un champ de bataille avec les meilleurs traders du monde. Vous bataillez sur le même marché que des traders professionnels qui ont 10 ou 20 ans d'expérience de plus que vous. N'oubliez jamais ça, vous êtes sur le même marché qu'eux. Votre plan de trading, votre stratégie doivent inclure votre vision à moyen et long terme de l'évolution probable du marché. En sachant que cela peut être remis en cause et invalidé tous les jours voire toutes les heures. Ce n'est pas parce que vous avez fait une bonne analyse que ça va forcément se réaliser. Un mouvement inattendu peut se produire à tout moment sur les marchés. Rien n'est certain, nous ne travaillons qu'avec des probabilités, pas avec des certitudes. On ne traite que des probabilités. Vous devez toujours avoir le contrôle de vos pertes, c'est le plus important, car si vous perdez votre capital eh bien vous ne pourrez plus trader et si vous perdez 25% ou 50% de votre capital vous allez devoir galérer durant des jours ou des semaines pour rattraper cette perte. Alors qu'il est bien plus simple de couper rapidement une perte, une petite perte et de se repositionner à un meilleur moment et regagner cette perte dans la même journée. Préparer votre journée de trading, c'est 90% du travail, 90% du travail d'un day trader Une fois que vos analyses sont faites et que le marché ouvre, il vous restera plus que 10% de travail à exécuter votre plan de manière mécanique. Vous devez avoir tracé les zones pertinentes sur vos graphiques, les zones où vous planifiez de prendre des trades à l'achat ou à la vente et les niveaux où vous prendrez des bénéfices partiels. Et c'est très simple, si vous êtes débutant, vous allez prendre que des trades de niveau majeur où la probabilité sera la meilleure. Les autres où la probabilité n'est pas bonne, laissez-les passer. Car si vous prenez des trades où la probabilité de réussite est moins bonne, vous risquez de générer des pertes qui provoqueront chez vous une envie difficile à réprimer, de les rattraper au plus vite, et ça vous poussera à prendre d'autres trades peu réfléchis qui généreront encore d'autres pertes encore plus importantes. Je peux vous dire que j'ai connu ça et que ça vous arrivera probablement si vous ne suivez pas ces conseils. L'erreur numéro 2 des traders débutants est l'over trading. La plupart des traders débutants mettent le focus sur le fait de générer des gains et de gagner de l'argent au lieu d'exécuter leur plan de trading et de suivre les indications de leurs graphiques et de leurs analyses. Imaginez que vous fassiez un jour de bon trade. 100 euros par ci, 400 euros par là. Et que votre compte vous donne un gain pour ce jour de, on va dire, 890 euros, 890 euros. Vous vous sentez bien, vous vous sentez fort, vous êtes sûr de vous. Mais vous voulez vraiment atteindre le chiffre de 1000 euros, un chiffre rond. Vraiment, vous seriez content d'avoir une journée de gain de 1000 euros. Alors, au lieu de vous arrêter à mi-journée, vous continuez à trader sur des positions qui n'entrent pas du tout dans votre plan de trading ni vos zones que vous aviez sélectionnées et le résultat est que vous commencez à perdre. Vos 890 euros, 890 euros baissent à 750, puis à 400, vous commencez à être extrêmement frustré et vous ne voulez pas vous arrêter car vous étiez sur le point d'atteindre votre objectif de 1000 euros. Et vous étiez à 890 euros il y a, il y a une demi-heure de cela. L'over trading est un trading émotionnel ou un trading revanchard. Vous retournez sur les marchés juste après avoir perdu de l'argent pour essayer de regagner rapidement cet argent perdu. C'est une grave erreur. Bon, Nous savons tous comment ça se termine la plupart du temps. Lorsque la fin de journée arrive vous avez continué à trader toute l'après-midi pour essayer de rattraper les pertes que vous ne pouvez pas admettre. Et les marchés ferment. La volatilité est devenue très faible. Vous êtes passé de 890 euros à moins 300 euros, soit une journée perdante. Une journée qui s'avérait être vraiment très bonne s'avère être une journée perdante. Et ça, c'est ce qui m'arrivait souvent à mes débuts en trading. Je savais comment gagner de l'argent mais j'avais du mal à le conserver et souvent l'overtrading me conduisait à perdre plus que je ne gagnais. Alors comment faire dans ce cas La première chose à faire est de mettre des stop loss et de les respecter. Ça peut être des stop loss psychologiques, dans mes formations j'explique bien que vous pouvez mettre un stop de sécurité mais couper toujours rapidement. Pas d'excuses, si vous avez placé un stop loss physique ou psychologique à moins 10 euros, respectez-le. Si votre stop-loss est atteint, s'il est touché et qu'il était dans votre plan de trading, il n'y a aucun problème, c'est normal, ça fait partie du jeu, tous les traders gagnants prennent aussi des stop-loss, ça fait partie des plans de trading. Ensuite faites des pauses, prenez le temps de prendre vos repas et de faire des pauses. Ne restez pas 10 heures non-stop devant vos écrans à trader. Vous constaterez que les marchés font eux aussi des pauses, souvent à l'heure du midi les marchés européens sont plus calmes, tout dépend de votre fuseau horaire, moi j'ai une heure de moins que la France et la Belgique mais vous constaterez que c'est probablement à l'heure où les traders professionnels prennent leur repas que la volatilité baisse pour reprendre une heure plus tard. On constate que les bougies se raccourcissent, que le marché est latéralise, donc euh, c'est un mouvement continu latéral et on rentre dans un range de très faible amplitude. Trader à l'ouverture des marchés vous donnera les plus belles opportunités, la possibilité de prendre la plus grosse partie des mouvements en début de journée et de ne pas perdre votre temps en prenant des trades qui ne seront pas rentables faute de mouvements suffisants. Essayez de vous lever tôt pour justement profiter des ouvertures de marché. Il peut arriver que vous passiez des heures à attendre qu'un mouvement se déclenche et comme ça n'arrive pas vous prenez des trades qu'on appelle des trades d'ennui, juste pour faire quelque chose et ce sont des trades qui la plupart du temps vous font gagner très peu ou vous font perdre de l'argent. Et un point très important aussi, si vous sentez le stress monter ou que vous êtes énervé, coupez votre ordinateur et allez faire un tour. C'est pas la peine de continuer dans ces conditions. Si vous avez de fortes émotions elles génèrent souvent de fortes pertes. Je le sais parce que ça m'est arrivé de nombreuses fois. La plupart des traders savent ce qu'il ne faut pas faire mais lorsque l'adrénaline est là, elle limite votre lucidité et détruit votre capital. Donc n'hésitez pas à quitter vos écrans, allez vous promener, à aller marcher, euh, les marchés financiers seront encore là demain matin et vous aurez d'autres opportunités, vous aurez l'esprit clair et il y aura tous les jours des opportunités de réaliser des trades gagnants. Ça c'est une garantie. Voilà, j'espère que ces deux conseils vous seront bien utiles. Écoutez bien cette vidéo, réécoutez-la pour ne pas commettre ces erreurs. Dans ma prochaine vidéo je vous donnerai encore d'autres conseils D'autres je vous décrirai d'autres erreurs que j'ai commises et j'espère que ça vous aidera à progresser. Si vous souhaitez avoir une bonne méthode de trading qui vous permette d'arriver rapidement à des résultats, eh bien, vous avez sous cette vidéo et en haut de cette vidéo donc dans le descriptif en dessous également un lien vers mes formations. Vous pouvez vous inscrire à ma formation gratuite qui vous donnera déjà des conseils et puis vous avez directement mes formations payantes qui vous permettront d'aller beaucoup plus vite et d'avoir une méthode de trading que vous pourrez acquérir et tester très rapidement. Voilà si ma vidéo vous a plu mettez un pouce vers le haut, partagez-la et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et que vous souhaitez avoir encore d'autres conseils, eh bien abonnez-vous, c'est le moment. Cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez averti dès que je publie la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.